Et pourtant, ça continue 100% la dette. Et en fait, c'est ce, mou ce mouvement-là, tu vois. Ce mouvement de quand t'es knock, de continuer d'accompagner à 100%. Regardez. Hey YouTube Tu viens de voir ça À ton avis, est-ce que ce mec cheat Ou est-ce que ce mec ne cheat pas On te laisse découvrir. On tombe à côté de ça, les gars. C'est la première game de la journée. On est en train de se réveiller. Hop là. Je suis armé, chat. Petit largage d'équipement, chat. On se met bien. On se. On se soigne, comme, on... comme j'aime le dire. Je me suis foutu dans une galère, les gars, à spawn là-bas. Je m'en rendais pas con. D'accord quand même une nouvelle map que Caldera. Elle a eu une petite update là, la Caldera, mais ouais. Hein. Je vois ce que tu veux dire. Merci, Toudou, pour les 9 mois. Toudou. <rire> Putain. T'as un, un nom de chat, Toudou. Ouais, on va aller chercher le, le ça, les gars. Avant que j'oublie ou que je fasse trop de la merde Non, way oui, man! Euh, moi, c'est chaud. Il m'a pris pour. Euh, pour Jésus. Parce que c'est sa phrase à Jésus, ça. À... Ils rigolent air les mecs là. Je sais pas trop ce que vous en pensez, euh, les copains. Y'a combien de mecs d'un coup En fait, surtout, y'a combien de voitures qui m'ont rushé d'un seul coup Je crois suis, que je me suis jamais fait rushé par autant de voitures. Même Dominique Toretto, il s'est jamais fait rushé par autant de voitures. Pourtant, c'est Dominique Toretto, frérot. Avec sa, son américaine super musclée. Il parle bien sûr de sa grosse voiture. Et non pas de sa grosse queue à, à diesel. Son petit crâne chauve là, t'as qu'une envie, c'est lui bouffe. Putain de TTV de merde. Oh, oh, oh Comment t'as su ça Comment t'as su ça mon cochon Parce qu'il m'a pas vu push Et tu vas pas me faire croire qu'il m'assoune. On n'entend rien sur ce jeu frérot. On n'est pas sur CS ou sur, euh, ou sur un jeu où on a du son gros. Gros et mystique, c'est ce matin? Pro oh, chat! J'ai fait complètement de zapper, je pensais passer la matinée solo. Mais fait... comment c'est possible? Oh my god Oh tiens tiens, Titi Terminator qui revient sur moi. Je oh nice. n'étais pas sûr. Hein. C'est le. Vous avez vu qui c'était Celui-ci. Vous avez reconnu le skin du mec qui m'ont regardé dans le dos encore. Il s'oriente parfaitement selon là où je suis choix du côté droit ou côté gauche Alors qu'il a pas de drone qu'il a rien Il attend parfaitement au bon endroit Et c'est encore tel. qui Mais c'est toi qui cheat Moi j'ai l'un de drone J'ai toutes les infos sur toi Les gars ce mec là shit C'est... Il est trop nul Il est trop nul mais il sait tout Il tire avant moi à chaque fois On dirait pixel frérot Ah je... Je te jure, un cheater qui accuse un joueur normal. C'est ma première game de la journée, les gars. J'ai. Euh un œil à droite, un œil à gauche, mais ça se passe pas trop euh, pas trop mal. Hein. Mmh. Ça déroule, ça déroule. Skin Warzone, ça a changé quand même. Un peu Sieto, un peu. Toi, comment ça, le c'est toi. C'est qu'il et j'ai l'impression que tu fous rien, c'est terrible Parce que je vous parle, je suis en mode tranquille là Il rigole pas lui hein Il était pas mauvais, mais il campait comme la pire des merdes sur un toit. Et il a pris ce qu'il méritait. Les gars, comment ce mec a fait pour savoir Oh non, non, c'est si malin C'est pas malin hein, chat Ça, ça c'est de bot. Hein. Et c'est pas ça c'est pas un log assist. 10 sub, sub que c'est un cheater Vous avez le droit de dire qu'il qu cheat pas Mais vous devez parier Sinon c'est moi qui paye En fait ce qui me fait dire qu'il cheat C'est que déjà il regardait Même s'il avait le capteur cardiaque J'ai l'impression qu'il regardait dans ma direction Avant même d'avoir mis un coup de capteur En fait là j'ai l'impression qu'il regarde quelqu'un à travers le mur Et qu'il attend de le capter en mode oui, C'est bon je t'ai capté du coup ça, ça veut dire que je peux pré-shot et mettre que des têtes Les gars il a pas appuyé sur la touche Il a Ce, ce débile il a, il a été stressé par le mec à sauter Il a oublié d'appuyer sur la touche Attendez On va, on, on va, on va re-regarder comment je suis mort et on, on va se le mettre au ralenti Le seul truc qui me fait dire qu'il shit, en fait, c'est... Regardez. En fait, ça va se lock sur la tête. La yam Ça se cale sur le corps. Et peu importe où ça va. Et en fait, le viseur va se lock sur la tête. Quand je vais descendre, ça va rester 100% locké sur la tête. Et quand je vais être doc, ça va continuer sur la tête. Alors que ça aurait dû choper n'importe quelle partie du corps. Tu vois, c'est un lock-tête 100%. Regardez. Hop. Tête. 100%. 100%. 100%. Je suis knock. Et pourtant, ça continue 100% la tête. Et en fait... C'est ce, mou ce mouvement là tu vois Ce mouvement de quand noc, De continuer d'accompagner à 100% regardez ah, Putain c'est à dire que son niveau en désactivant frérot c'est euh... Il avait le niveau jardinier frérot